Le Parlement européen va voter une résolution concernant le détournement de fonds européens au profit d'oligarches et notamment du Premier ministre tchèque qui s'appelle Andrew Babich. En effet, il y a eu des rapports d'audit qui ont montré que ce Premier ministre avait détourné des fonds, que ce soit les fonds de la politique agricole commune comme que ce soit des fonds de la cohésion de l'Union européenne. Or, c'est un scandale, dans la mesure où M. Babich siège et décide du budget de l'Union européenne, il décide des subventions qui vont être attribuées à son pays, et en même temps, il profite d'une énorme entreprise agroalimentaire qu'il a, qui s'appelle euh, Agrofert, euh, et il détourne cet argent. Donc, nous, on veut absolument que euh, rendre déjà publics les rapports d'audit qui ont été faits dans différentes commissions, alors que ce n'est pas le cas, qu'il y ait remboursement de l'argent qui a été détourné euh, à des profils personnels. Euh, nous demandons à ce qu'il ne siège plus ce euh, Andrew Babiche au niveau du Conseil des États, puisque c'est là où se décide d'ailleurs... Ce budget européen qui démissionne de ses fonctions parce que là il a été pris la main dans le sac et qu'ensuite on renforce euh, l'aspect juridique des institutions européennes pour que d'une part des familles oligarches comme ça ne détournent pas l'argent et surtout qu'ils soient sanctionnés de façon très importante.